L'entorse de cheville est un phénomène assez courant dans le monde sportif, et notamment amateur. On voit aujourd'hui une première méthode à mettre en place lorsque c'est trop tard, et ce en moins d'une minute. Bienvenue dans Prépa Performance. Le protocole RICE ou GREC a pour but de limiter l'inflammation dans les heures qui suivent une entorse. On parle de GREC en français pour « glace, repos, élévation et compression », ou RICE en anglais pour Rest, Ice, Compression and Elevation. Vous pouvez également trouver le terme PRICE pour l'ajout de la notion de protection. Les étapes sont donc claires, il s'agit dans un premier temps de reposer, et donc limiter les tensions mises sur la cheville après le traumatisme. On ne parle ici pas des mesures à prendre en fonction de la gravité de l'entorse bien évidemment. Entre une entorse douloureuse et une incapacité de poser le pied au sol, le recours à un examen médical sera plus ou moins conseillé. Mais les périodes de repos sont souvent négligées par les sportifs, qui recherche un retour à la compétition le plus rapide possible. Ensuite, on appliquera de la glace fréquemment dans la journée, sur des durées d'environ 15 à 20 minutes. Elle permettra de limiter l'œdème. En troisième étape, on compressera la zone lésée avec un strap adéquat ou dans une moindre mesure, des bas de contention. Cette étape favorisera le retour veineux, propice à la récupération. Enfin, dans cette même idée, on essaiera de se reposer avec le membre légèrement surélevé pour à nouveau favoriser le drainage. Par le biais de ces quatre étapes complémentaires, on limitera l'hémorragie et pourra économiser quelques jours précieux sur la convalescence. Aujourd'hui, avec d'autres connaissances scientifiques et recommandations, on parle plutôt des protocoles Peace and Love ou Police que nous verrons dans de futures vidéos. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette minute pour comprendre pourra vous être utile. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien, salut